Et salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce mini tutoriel où aujourd'hui, on se retrouve sur Manjaro XFCE pour que je vous montre comment on installe TypeCatcher sur les distributions qui ne sont pas de type Ubuntu. Donc Pour installer TypeCatcher, je vais simplement taper TypeCatcher GitHub et je vais accéder à la première page qui est la page de GitHub de TypeCatcher de l'utilisateur Andrew Something. Je vais cliquer sur Download Zip et enregistrer le fichier là où je veux l'avoir. C'est logique il se met dans téléchargement par défaut je vais le déplacer dans mon dossier apps et l'extraire ici ensuite je vais simplement ouvrir le dossier puis aller dans bin et ouvrir un terminal ici où je fais un petit ls-l pour vérifier si le fichier est exécutable s'il n'est pas exécutable je fais chmod plus x devcatcher si ça changeait rien puisqu'il était déjà exécutable. Et s'il est déjà exécutable, vous pouvez zapper cette étape. Et ensuite je fais .slash typecatcher. Et je monte catcher de lancer. Donc là je peux sélectionner la police que je veux. Et euh, si elle n'est pas installée, cliquer sur le bouton pour l'installer. Là par exemple je vais chercher une police que j'ai pas. Sous Manjaro, par exemple, on ne peut pas installer police d'Ubuntu. Là par exemple Ubuntu Condensed que j'ai pas, je vais simplement l'installer. Et voilà, c'est installé. Donc voilà, ça c'était la première partie de la vidéo. Vous savez comment lancer Typecatcher. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un lanceur pour le logiciel Typecatcher. Donc j'ouvre mon éditeur de menu. Le mien, il s'appelle Menu Libre. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à l'installer. Vous pouvez faire sudo pacman-s menu libre. Donc moi, je l'ai déjà installé, ça me sert à rien. Pour vous, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, je vais aller dans Accessoires. Et je vais ajouter un nouveau lanceur, que je vais appeler TypeCatcher. Je vais faire parcourir les fichiers pour aller chercher l'icône de TypeCatcher. Donc dans TypeCatcher Master Data Icons, Scalable Apps, on a l'icône de TypeCatcher. Donc je la sélectionne. Ensuite, le plus important, c'est la commande. Donc là, elle est dans TypeCatcherMasterBin Master Bin, et là, j'ai mon exécutable. Et ensuite, je vais simplement copier le chemin pour le mettre dans le répertoire de travail. J'aurais pu le faire à la main, mais c'est plus facile de copier coller pour moi. Une fois que c'est fait, je clique sur le petit bouton « Enregistrer le lanceur ». Donc là, normalement, j'ai Type Catcher dans mon menu, et je vais pouvoir le lancer. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour voir d'autres tutoriels dans ce genre. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos amis qui souhaitent installer TypeCatcher sur Manjaro. Et n'hésitez pas à enfin à rejoindre mon Discord si vous souhaitez discuter. C'était Linux Player. Salut